aujourd'hui en fait euh, ça vient d'un article euh, soumis euh, très, très prochainement euh, qui s'appelle euh, the greening of agricultural policies in France uh, from Wayne, euh, qui a été coécrit avec euh, Pierre euh, Labart et, euh, et Gary Kimcoque euh, donc en fait euh, cette, euh, cette analyse euh, elle s'inscrit dans un projet Terrae euh, euh, dispositif de euh, nationaux, voilà, qui manquait. Dispositifs nationaux territorialisés de politique publique pour l'agroécologie, euh, qui s'est intéressé à, à des types de dispositifs particuliers, des types de dispositifs agri-environnementaux, enfin, agroécologiques plutôt, euh, qui sont des dispositifs volontaires, participatifs et basés sur l'action collective, que sont les GI2, les groupes 30 000 et les fermes des filles et leur déclinaison régionale en Occitanie. Euh, donc c'est euh, un projet qui a été mené par Gaëlle Plumcock euh, qui a impliqué euh, des recherches de trois unités, Agir, Dinafort et l'UMR Innovation et qui a été financé par euh, la région euh, Occitanie. Okay. Attends. Pourquoi il n'a pas... rien fait de particulier Il est embêtant. Attends. Et là, je ne peux je même suis plus. De... <rire> la souris ne marche même plus. Il y a un bouquet au fond là-haut. Tiens, donc. Ah. De... vas-y. Voilà. Euh, Essaye de refaire passer pour voir. Voilà. Ça revient. Alors, donc on a assisté à un tournant des politiques publiques et agricoles dans les années 90, avec à la fois une libéralisation et une écologisation de ces politiques, notamment avec les réformes mac de la PAC en 92, qui ont inscrit la protection de l'environnement comme l'un des objectifs de la multifonctionnalité de l'agriculture, et avec des mesures phares comme les MAE, euh, ce verdissement des politiques euh, a attiré euh, l'attention des scientifiques, notamment euh, qui se sont penchés euh, sur euh, bah, le pourquoi en fait euh, de ces réformes et notamment le rôle des, des discours et des idées euh, dans ces changements politiques. Euh, et également, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées euh, sur euh, pourquoi en fait les agriculteurs et agricultrices s'engagent ou pas dans ces, dans ces dispositifs, dans les MAE notamment, et quels sont leurs impacts à la fois sur les pratiques agricoles et sur les écosystèmes. Mais finalement, il y a peu d'études qui se sont planchées sur ce que j'ai nommé la boîte noire de la, de la mise en œuvre des politiques euh, alors qu'en fait, il euh, bon, y a beaucoup de, de travaux en politique publique qui montrent que finalement, euh, la mise en œuvre des politiques est en elle-même euh, un processus euh, politique euh, voilà, d'intérêt à analyser. Euh, donc il faut savoir que la gouvernance agri environnementale euh, elle implique vraiment une grande diversité d'acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques, à la fois des acteurs publics, privés, euh, semi-privés, et dans cet article, on a choisi de s'intéresser au rôle des conseillers agricoles en tant que bureaucrates d'interface, va appeler aussi street-level bureaucrate. D'une part, parce qu'en fait les services de conseil agricole, ils ont eux aussi suivi ce mouvement double de libéralisation et d'écologisation. Euh, et le rôle de ces conseillers euh, a beaucoup évolué. Euh, avant, c'était principalement du, du conseil technique et de plus en plus, euh, maintenant, euh, leur, euh, leurs fonctions euh, ont, ont évolué. Et ils jouent également le rôle de, euh, police, de, de, de traduction et d'interprétation euh, des politiques. Euh, donc c'est voilà, un, premier, un premier point, donc ils peuvent avoir une certaine agency, on va dire un certain pouvoir aussi euh, de discrétion pour mettre en œuvre les politiques. Et ce qui a été également peu exploré, c'est que non seulement ces bureaucrates peuvent influencer la mise en œuvre des politiques, mais que euh, les politiques peuvent également influencer euh, les identités professionnelles euh, de, ces, de ces bureaucrates. Euh, et... Euh, et en fait, avec l'écologisation, un problème qui peut se poser, c'est que tous les conseillers agricoles impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques, enfin, du verdissement de ces politiques, n'adhèrent pas forcément à ces valeurs d'écologisation. Et donc, ça peut provoquer des tensions au sein de, cette, de cet appareil bureaucratique, on va dire, élargi, donc qui comprend à la fois des structures privées, publiques, semi-publiques. Euh, donc les questions de recherche, euh, j'ai mélangé un peu d'anglais et de français, mais ça surtout en français quand même, euh, les questions de recherche qui ont guidé cette analyse, en fait, c'est comment les conseillers agricoles, en tant que bureaucrates d'interface, euh, gèrent en fait ces tensions potentielles qui euh, résultent dans le des politiques agricoles et comment est-ce que ces tensions et leur gestion peuvent influencer leur, leur pratique et la mise en œuvre euh, des politiques. Et donc pour ça, en fait, pour examiner ces questions, euh, on s'est penché sur euh, une étude de cadre donc de la mise en œuvre des GI2E et des groupes 30 000 en région Occitanie. Il euh, faut savoir que les, les GI2E en particulier représentent euh, un certain tournant dans les politiques agricoles nationales avec le projet agroécologique en France en 2012 qui a été lancé par euh, le ministre euh, Le Foll. Euh, et qui euh, a pour ambition de, de produire autrement. Euh, et GI 2 e c'était vraiment une mesure phare en fait de, de ce projet agroécologique et de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 qui a, qui a suivi. Euh, les groupes 30 000, c'est un dispositif similaire au GI 2 e Ils ont été lancés dans le cadre du plan eco 2. Euh, qui était rattachée aussi à la loi d'avenir de, de 2014 et euh, a pour objectif en fait, de démultiplier euh, les, les fermes défis. Euh, donc il y a 3000 fermes défis engagées dans la réduction des produits phytosanitaires et euh, l'ambition les, les enfin, de, de ces groupes 30 000 c'était de multiplier par 10 le nombre de ces euh, exploitations engagées dans ce, voilà, dans ce type de réduction. Euh, donc, c'est deux instruments euh, voilà, similaires euh, qu'on peut classer dans la typologie des instruments de politique publique comme, comme d'instruments euh, organisationnels. Donc, c'est n'est pas réglementaire, ce n'est pas non plus euh, incitatif économiquement. En fait, les agriculteurs ne perçoivent aucun financement euh, à s'engager dans, dans ces groupes. Euh, ils sont simplement euh, voilà, accompagnés par euh, un conseiller agricole. Euh, dans leur changement de pratique et donc ce sont différentes structures de conseils agricoles, des coopératives, des chambres d'agriculture, euh, des SIVAM, des CUMA, euh, enfin, des, des, de des types de structures pardon, assez différents qui euh, s'engagent dans l'animation la, de ces groupes euh, et qui sont aussi en charge de, euh, de faire du reporting, on va dire, de, de faire le suivi et l'évaluation de ces dispositifs. Auprès de la DRAF euh, qui, euh, voilà, qui met en œuvre ces dispositifs au niveau régional. Euh, et donc, les, euh, le personnel de la DRAF n'est pas en contact direct avec les, les agriculteurs et c'est bien les conseillers agricoles qui jouent ce rôle de, de bureaucrate d'interface. Voilà. Euh, alors, donc, pour euh, cette étude, euh, en fait, elle se place dans le cadre de la, la political ecology, mais pas vraiment le cadre conventionnel, on va dire. Donc c'est un peu, euh, enfin en fait, euh, je, je m'appuie sur des approches de la féministe politique à l'écologie et aussi un peu urban politique à l'écologie dans le sens euh, où je m'intéresse au quotidien en fait comme échelle à la fois temporelle et spatiale. Euh, donc la, la féministe politique à l'écologie notamment s'intéresse euh, beaucoup à comment les relations de pouvoir sont renégociées euh, voilà, au quotidien dans les pratiques quotidiennes. Euh, et également au rôle des émotions et des valeurs euh, dans, euh, voilà, dans les relations, on va dire, de euh, euh, la relation société-nature. Euh, donc la politique à l'écologie s'est beaucoup attachée euh, à explorer les relations de pouvoir au sein des communautés, notamment voilà, entre différents groupes sociaux et aussi euh, aux pouvoirs qui sont exercés par les, les structures économiques et politiques euh, dominantes ou par des discours. Hein. Euh, mais en fait, la politique à n'a pas vraiment été euh, dépaquetée, on dit déficier, <rire> l'État, voilà, qui apparaît souvent comme une entité, un peu soit un gros acteur dominant, soit euh, un système de, de savoir euh, hégémonique, soit euh, une stratégie de, de territorialisation, voilà, c'est euh, les, les différentes typologies euh, que Pauline avait, avait identifiées. Euh, et euh, voilà, mais donc n'a pas justement été regardé dans cette, cette boîte noire de l'État. Alors, donc pour faire ça, euh, je m'appuie sur d'autres champs de littérature et d'autres concepts, euh, donc notamment les études d'administration publique avec l'étude séminale de Lipsky, euh, voilà, qui était euh, un des premiers à, à introduire ce concept de street-level bureaucrate euh, et qui a montré en fait comment ceux-ci euh, peuvent renégocier la mise en œuvre des des politiques publiques euh, au travers de leurs pratiques quotidiennes et aussi comment elles sont euh, finalement assez hétérogènes euh, voilà, d'un bureaucrate à l'autre et que ceux-ci possèdent donc des, des pouvoirs discrétionnaires qui peuvent être parfois euh, assez importants. Euh, il y a aussi les études anthropologiques de l'État qui se situent plutôt dans les pays du Sud euh, et là qui conceptualisent l'État. Euh, je cite comme « not as an entity, but as a bundle of practices and processes in a field of complex power euh, », donc là encore qui va regarder vraiment les, les pratiques quotidiennes et les relations de pouvoir entre ces bureaucrates à l'interface et les citoyens, euh, mais en les resituant euh, quand même au sein d'un contexte politique plus large. Euh, donc après, je me suis aussi inspirée euh, du concept de bricolage institutionnel qui a été introduit par euh, l'anthropologue Marie Douglas et qui a été après redéveloppée par euh, Frances Cleaver, un peu dans cette branche d'institutionnalisme critique, euh, et ça réfère en fait à des formes de bricolage institutionnel, c'est un petit peu en... En réaction, on va dire, aux travaux d'Ostrom, euh, où euh, le, la conception de nouvelles institutions était plutôt euh, présentée comme un processus rationnel, euh, où les acteurs vont de manière intentionnelle pouvoir euh, créer des institutions qui fonctionnent mieux. Euh, tandis que là, le bricolage institutionnel, c'est quelque chose euh, qui n'est pas toujours intentionnel, en fait, et qui... Euh, plutôt situé dans euh, voilà essayer de produire des nouvelles règles avec ce que l'on a euh, ben, voilà c'est des règles qui évoluent un petit peu de, aussi de manière euh, journalière en y apportant des formes euh, des sens nouveaux ou des formes de légitimité différentes euh, ouais, un, un bricolage pas pas toujours intentionnel euh, et puis les études de gouvernementalité euh, elles sont aussi pertinentes parce qu'elles s'intéressent aux relations de pouvoir qui sont euh, diffuses et, euh, et subtiles euh, et qui influencent euh, le comportement de, de sujets euh, et notamment dans un contexte de, néo, de néolibéralisation de, de l'État euh, où l'État euh, peut s'étendre en, fait, en déléguant certaines fonctions publiques à des acteurs privés au marché et donc il y a un enjeu pour l'État euh, de de contrôler un peu la conduite de ces nouveaux acteurs euh, en faisant en sorte qu'ils se disciplinent eux-mêmes hein, pour, euh, ouais, pour suivre un petit peu le, les objectifs euh, de l'État. Euh, et un angle qui n'a pas été tellement exploré dans la littérature euh, justement sur les Street Level Bureaucrats, c'est en fait comment euh, les subjectivités ou l'émergence de, de nouvelles subjectivités euh, peut. Euh, permettre à l'État finalement, de, de conduire la conduite de ces bureaucrates. Euh, donc, par subjectivité, en fait, euh, c'est différent d'identité, dans le sens où identité, ça va être quelque chose de plus euh, rigide, on va dire, et de plus fixe, par exemple, des identités euh, de genre ou d'appartenance de, euh, à des groupes sociaux ou professionnels. Et subjectivité, c'est plus euh, quelque chose de dynamique. Euh, où les gens se positionnent par rapport à des relations de pouvoir ou à des normes existantes. Euh, par exemple, euh, enfin, un exemple que je trouve assez, euh, assez frappant, c'est dans des, euh, des travaux de, de Sultana où elle montre en fait, que les femmes au Bangladesh, euh, pour, avoir, euh, en fait, pour négocier au sein de leur famille l'accès euh, à des puits d'eau potable qui ne sont pas contaminés par l'arsenic et qui peuvent être en, fait, en dehors de leur zone de mobilité acceptée. Euh, par leur mari, euh, vont euh, s'appuyer sur leur subjectivité de mère, en fait, pour, euh, défendre, euh, pour défendre cet accès, en fait, pour négocier cet accès. C'est-à-dire, en tant que mère, eh ben, euh, je me dois en fait, euh, de euh, sauvegarder euh, la santé de mes enfants, et donc, euh, voilà, je peux m'appuyer sur cette subjectivité pour euh, négocier l'accès à l'eau. Voilà. Donc juste, plus clair, après. Euh, donc juste pour introduire un peu le concept rapidement, les GI2E et 30 000 en Occitanie. Euh, ça, ça montre un petit peu euh, la diversité des structures euh, qui euh, facilitent qui anime ces groupes. Euh, et on voit que cette euh, diversité est plus grande pour les GI2E euh, que pour les 30 000. Euh, voilà Ce qui est finalement pas si étonnant que ça, puisque les groupes 30 000 sont vraiment engagés sur la réduction des produits phytosanitaires. Du coup, euh, bah, toutes les des associations euh, qui sont plus sur euh, l'agriculture la, bio, ou euh, l'agriculture alternatives, elles ne vont pas être tellement dans les démarches d'accompagner les groupes 30 000, puisque c'est pas leur public euh, oui. cible d'habitude. De, de, euh, la méthodologie, donc en fait, euh, il y a plusieurs stages, enfin plusieurs stades, on va dire, à cette étude, il y a un premier euh, stade d'entretien semi-directif qui est un peu exploratoire sur les perceptions des politiques euh, à la fois par des agriculteurs, par les conseillers, par des fonctionnaires euh, à la DRAF, etc., des DT. Euh, et puis euh, des projections débat où il y avait aussi des, des agriculteurs et des conseillers qui portaient sur l'accompagnement des agriculteurs et sur différents types d'instruments de politique publique dont euh, les GI2E. Euh, et puis des entretiens, en fait, le gros de l'étude euh, s'appuie quand même sur ce matériel d'entretien semi-directif euh, sur la facilitation des groupes de les GI2E avec des conseillers qui, euh, qui animent ces groupes. Euh, donc voilà le nombre, de, pas trop, le nombre de de conseillers enfin ceux qui sont à l'écran le voient euh, mais en gros voilà pour euh, le matériel que j'ai vraiment euh, enfin, qui a vraiment servi pour cette analyse c'est euh, voilà, une dizaine de conseillers euh, voilà, sachant que je me suis aussi euh, j'ai aussi repris des choses qui étaient dans les, les entretiens d'avant mais voilà c'était pas le le focus de, de ces entretiens. Euh, donc, les résultats, euh, donc, avant de passer euh, à, à examiner l'agency euh, des conseillers, en fait, euh, ce qui est ressorti, Donc c'est une analyse qui était voilà, plutôt inductive, on va dire, hein, et ce qui est ressorti, c'était que euh, cette marge de manœuvre des conseillers s'insère en fait, dans un cadre où il y a des stratégies de structure qui sont assez euh, diverses. Hein, euh, qui peuvent avoir une, une incidence forte sur le, le type de tension que les conseillers peuvent rencontrer euh, dans la mise en œuvre des politiques. Euh, et donc il faut savoir que même si euh, les groupes 30 000 et les G2E ils sont censés s'appuyer sur un engagement volontaire des agriculteurs, euh, en fait il y a quand même les structures, certaines structures jouent un rôle très proactif dans la, la formation de ces groupes. Donc il y a, euh, voilà, il y a plusieurs, plusieurs stratégies, plusieurs enjeux qui, sont, qui diffèrent d'une structure à l'autre. Par exemple, pour les chambres d'agriculture, il y avait un enjeu euh, bah, de réaffirmer leur autorité voilà, comme une, un, un acteur majeur euh, en termes de conseil agricole. Donc, par exemple, une conseillère d'une chambre d'agriculture qui disait euh, ouais, que c'était l'enjeu au départ, donc ça a moins maintenant, mais qu'au départ, c'était vraiment créer des groupes pour créer des groupes. Euh, juste parce qu'il y a des financements ou parce qu'il faut y aller pour montrer que. Euh, alors, un autre enjeu assez important à la fois pour les champs d'agriculture et aussi pour euh, des associations, euh, enfin, type SIVAM ou, euh, ou des, des structures euh, engagées dans l'agriculture la, bio. Euh, c'est de euh, sécuriser des financements. Euh, donc les chambres d'agriculture notamment, elles font face à une baisse de financement euh, voilà, récurrent et euh, leurs offres de conseils euh, voilà, peuvent être parfois pas mal orientées par les types de dispositifs et de, de financement par exemple euh, des créations de, de conseillers en énergie renouvelable voilà. et, euh, et les chambres ont de plus en plus des postes de euh, chargés de gestion de partenariats ou de projets euh, qui peuvent notamment jouer un rôle un peu de, de commercial auprès des agriculteurs, en allant voir les agriculteurs pour leur présenter euh, qu'est-ce que c'est les GI2E, qu'est-ce que ça va leur apporter, euh, Il voilà. faut savoir qu'un GI2E, ça court à peu près 20% euh, du temps annuel d'un conseiller, et pour 30 000, entre 25 et 30% selon la taille du, du groupe. Donc c'est quand même pas, euh, pas négligeable. Euh, et aussi oui, par rapport à, la, à, cette, euh, à ces financements, euh, les chambres aussi une capacité à cumuler différents types de financements. Euh, donc on voit que par exemple euh, bah, les agriculteurs qui sont déjà engagés dans une euh, MAEC ou euh, dans le bulletin, euh, le bulletin de santé végétale, euh, bah, on retrouve les mêmes dans les groupes 30 000 et du coup ça permet d'optimiser le temps du conseiller qui va les voir une seule fois pour euh, deux euh, dispositifs euh, différents. Euh, alors, après, pour les coopératives, il y a d'autres euh, formes d'enjeux. Euh, il y a par exemple garder une forme de légitimité sur l'expertise technique euh, et sur donc, les nouveaux enjeux d'environnement où on ne les attendait pas forcément. <rire> Comme, voilà, il y, a, il y a certaines coopératives qui sont sur, le, qui animent des groupes 30 000, euh, alors que bon, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est quelque peu contradictoire ou synonyme. Alors, il y a une conseillère de coopérative viticole qui explique que c'était pour nous une source d'agriculteurs qu'on peut ensuite faire certifier en HVE et on peut alors commencer à développer des produits. C'était notre objectif. Donc, pour notre coopérative, c'est important. Donc, quelque part, ça permet aussi à certaines coopératives de rendre leur territoire plus gouvernable, d'identifier des agriculteurs qui vont pouvoir s'aligner sur leur stratégie économique, par exemple. Euh, et enfin, une dernière, euh, une dernière stratégie pour des coopératives, c'était d'identifier euh, de nouveaux leaders euh, voilà. et ainsi renouveler un petit peu le, le conseil d'administration qui a tendance parfois être un peu... Euh, on bien. Euh, Donc après, je me suis plus penchée sur euh, voilà, ces tensions euh, que les conseillers peuvent, euh, peuvent rencontrer. Il euh, faut savoir que c'est dans un contexte où, euh, comme je le disais au début, il y a eu une grosse évolution de leur rôle, euh, où c'était euh, notamment une grosse euh, une montée en puissance de la, de la technocratisation de leur travail, où, où leur travail est de moins en moins d'apporter des conseils techniques, de plus en plus euh, bah, d'optimiser les aides, de faire en sorte que les agriculteurs euh, enfin de les Orientés sur, sur, la, sur la réglementation. Donc, ça aide beaucoup de conseils réglementaires, euh, administratifs pour remplir des dossiers BL, des dossiers PAC, évidemment, etc. Euh, donc, là-dedans, il y a quand même un fort enjeu pour eux de redonner du sens à leur métier. Et on pourrait penser que euh, bah, les g 2 e les groupes 30 000, quelque part, c'est une opportunité pour eux euh, voilà, d'apporter du sens. Il y en a beaucoup qui ont. Euh, Apprécier, euh, en fait, le fait qu'on puisse, euh, avec les agriculteurs, réfléchir euh, à des solutions techniques et faire des expérimentations, essayer des choses, euh, voilà, ça c'était quelque chose qui, euh, qui leur plaisait beaucoup. Il y avait l'enjeu aussi, euh, voilà, qu'ils peuvent apporter leur vision, euh, donc, comme disait une conseillère, euh, d'une chambre d'agriculture, la vision du dispositif chez les deux heures lui-même. Non, parce que par le dispositif g 2 e en lui-même, il n'y a pas forcément une vision de l'agroécologie qui est transportée, il faut qu'on la leur amène. Euh, donc, elle expliquait comment, euh, bah, finalement, elle, elle, elle essayait d'amener cette vision de l'agroécologie aux agriculteurs qui, bien souvent, euh, ne s'engageaient pas dans un g 2 e pour l'agroécologie, euh, mais plus euh, pour, euh, pour essayer d'améliorer leur performance économique. Euh, mais quand même, la, la plupart de ce jeu, j'ai analysé dans les entretiens, on reproduit un peu les discours dominants euh, voilà, de, des politiques publiques sur la triple performance euh, économique, environnementale et, et sociale. Euh, ouais, donc on peut se demander aussi dans quelle mesure finalement ils apportent leur, leur vision. Euh, donc après il y, a, il y a différentes formes de subjectivité qui ont émergé avec différentes manières de redonner du sens à leur métier, euh, mais qui aussi euh, produisent des tensions. Donc, par exemple, euh, bah, pour beaucoup encore, euh, c'était euh, voilà, se positionner comme, euh, comme un ou une experte technique. Hein. Euh, c'est comme ça qu'ils trouvaient du sens, en fait, euh, dans leur métier et dans le fait d'adminer ces groupes. Euh, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes euh, capacités à, à apporter de l'expertise technique. Et notamment, il y a beaucoup de conseillers qui sont jeunes. Euh, en début de carrière, euh, voilà, et qui euh, ont des compétences assez généralistes, euh, et qui se trouvent vite limitées, et qui avaient du mal aussi à aller chercher des compétences, hein, euh, notamment, ça dépend des stratégies des structures, euh, parce que parfois elles préfèrent réserver le financement de euh, le financement de ces dispositifs autant euh, conseillers, plutôt que d'aller euh, payer, en fait, un expert euh, extérieur qui pourrait intervenir, notamment de formation pour les agriculteurs. Euh, et puis, euh, voilà, une, donc une conseillère par exemple qui euh, exprime un peu sa frustration par rapport à ça. Honnêtement, ce n'est pas franchement l'animation et le collectif qui manque, c'est les solutions techniques à leur apporter. C'est techniquement des fois, on est un peu démunis, on ne sait plus quoi proposer. Euh, alors, après, au-delà de cette expertise technique, pour beaucoup, ça allait quand même beaucoup plus loin en fait. dans son panier, 2 e c'était vraiment comme. Euh, une relation qui se noue euh, sur le long terme on va les accompagner et beaucoup euh, notamment de conseillères en particulier euh, de, de femmes se sentaient, ont exprimé en tout cas leur, euh, leur engagement euh, et leur émotion leur, vraiment leur engagement normatif pour l'abroécologie euh, voilà, pour les accompagner vers une âme et un vouloir euh, d'abroécologie en reprenant en, en, leur nom euh, leur nom mais ça pourrait également générer euh, voilà, des, de la frustration en fait de ne pas pouvoir euh, finalement euh, les amener jusqu'au changement de pratique. Combien 14h. C'est la fin Oui, 14h. Ah non, je crois tu allais m'avertir avant. Non, non, mais tu peux. Tu ah, oui, d'accord. <rire> <rire> euh, je... Euh, et enfin, il y avait également cette attente euh, de pouvoir participer à une transformation du, du système qui n'a pas été exprimée par beaucoup de personnes, mais par quelques, quelques conseillers. Et où là aussi, ça généré de la frustration. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'on avait atteint le bout de ça et qu'il fallait aller plus loin. Euh, mais qu'aller plus loin, c'est encore une autre étape, c'est autre chose, c'est reconcevoir un système, c'est peut-être pas juste de leur, euh, une problématique pour eux. Peut-être aussi c'est la CAF qui doit revoir les approvisionnements, qui doit revoir les débouchés. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses à revoir. Et en fait, le groupe 30 000 n'est pas suffisant pour ça. Voilà, et la dernière partie des, des résultats sur maintenir des relations. En fait, C'est quelque chose qui était vraiment aussi primordial dans ce type de dispositif, maintenir les relations avec les agriculteurs parce qu'ils les accompagnent pour cinq ans. Et bah, parce qu'il faut que le groupe, finalement, soit motivé euh, comme le euh, dit euh, cette conseillère, si le groupe ne va pas d'avant, la tu n'es pas saudé, bah pour l'animateur c'est un enfer, d'essayer de mettre de bah, des choses en place. Euh, un, un autre conseiller de chambre qui témoigne, on m'a demandé si je voulais partir, bah, sincèrement non, faire de l'administratif et de l'animation pour pas grand-chose. Enfin, tu as l'impression de travailler un peu pour rien. Quoi. Tu fais des bilans, tu passes un mois à faire des bilans. Au final, tu vas chez les gens qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est plus du temps perdu pour moi qu'autre chose. Donc oui, j'aurais un groupe motivé derrière, etc. Euh, donc finalement, euh, bon, ça montre un peu les effets pervers, voilà, des, des stratégies euh, de démarrage de certaines structures où il fallait former des groupes pour former des groupes, euh, avec des gens qui finalement n'étaient pas très motivés. Euh, donc on voit que bon, certains essayent de... Voilà, de, de s'adapter en fait on a tout un travail de bricolage pour naviguer entre leurs propres valeurs entre celles des agriculteurs et des agricultrices qui ne viennent pas forcément pour faire de l'agroécologie les règles du dispositif euh, voilà qui demandent un certain nombre de, de choses notamment des réunions euh, qui motivent pas toujours les agriculteurs et euh, les stratégies euh, organisationnelles des structures dans lesquelles ils sont donc en fait, ça demande des efforts constants de la part des conseillers aussi pour donner une autonomie aux agriculteurs tout en maintenant le groupe vivant. Donc, pas trop leur donner d'autonomie parce que sinon, selon eux, il se passerait pas grand-chose. Euh, donc pour conclure, euh, alors en fait, la, la gouvernance agri-environnementale, donc l'État n'a plus un rôle, on va dire central et majeur. Donc, il y a beaucoup d'autres acteurs qui euh, qui sont impliqués, notamment quand c'est des approches contractuelles, participatives, basées sur des projets. Euh, pour moi, je pense que c'est euh, ce type de, de gouvernance, c'est pertinent d'analyser les, les pratiques mondaines en fait, de ces bureaucrates d'interface, parce qu'on voit bien qu'il se passe euh, voilà, beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup de, de politiques, on va dire, locales qui se jouent, euh, et donc c'est important d'analyser ces pratiques dans le, dans le quotidien. Euh, euh, mais euh, voilà, dans, dans ce que j'ai montré, c'est quand même important euh, de considérer aussi euh, la manière dont euh, l'Agency des bureaucrates d'interface s'insère dans les, les stratégies euh, organisationnelles, les structures qui sont impliquées dans cette mise en œuvre, parce qu'on voit bien qu'elles sont très diverses et que euh, ouais, ça, implique, ça, ça affecte pas mal la mise en œuvre des dispositifs. Euh, donc, notamment, bah, quand il y a eu des stratégies pour former les groupes euh, de manière proactive avec des agriculteurs qui n'étaient pas forcément très, très motivés au départ, ça demandait euh, beaucoup plus de bricolage et de, de travail affectif de hein, la part des conseillers pour euh, maintenir ces groupes. Euh, les résultats, ils sont alignés avec euh, les études précédentes sur les bureaucrates d'interface, donc dans le fait que... Ces bureaucrates d'interface, ils font face à, à des tensions pour garder du sens hein, et à, à l'émergence de, de, de différentes subjectivités donc, qui sont parfois contradictoires. On voit bien d'un côté, euh, ils peuvent reproduire les discours dominants sur l'agroécologie, mais aussi euh, les adapter et les retraduire sur leurs propres valeurs, ou jouer le rôle euh, d'un chargé de suivi et d'évaluation, tout en contournant les règles des dispositifs pour garder euh, le groupe vivant, voilà. Euh, ce qui est original dans cette étude, c'est plus le type d'instrument qui, euh, qui est examiné, le fait que ça soit euh, participatif euh, et volontaire. Et on voit que finalement, le type de bricolage qu'ils mettent en œuvre euh, n'est pas euh, disruptif, on va dire, par rapport à, à, à, la, à la mise en œuvre de la politique, puisqu'en fait, ils essayent de maintenir les groupes euh, vivants, euh, mais ils ne le font pas tant pour montrer euh, que ça a du succès euh, mais plus en fait parce que eux c'est euh, une manière de garder du sens euh, voilà, pour, leur, euh, pour leur travail. Euh, et ce que l'analyse a, a mis en avant aussi c'est le, le travail affectif en fait qui est, euh, qui est très important et qui est peu reconnu pour maintenir le lien entre les conseillers et les, et les agriculteurs et aussi pour euh, gérer les tensions possibles entre les, les différents valeurs des uns et des autres. Euh, et pour conclure, euh, voilà, c'est plus en perspective, en fait, ça se trouve à des questions aussi de justice sociale, euh, puisque, euh, en fait, les GI2E en Occitanie, c'est à peu près 2% des agriculteurs qui sont engagés dans ces groupes. Et on voit bien que leur accompagnement demande quand même beaucoup d'investissement euh, de la part des conseillers. Euh, non, même si ça n'a pas vraiment été exploré ici, mais bon, ce qui a l'air un peu de ressortir des entretiens, c'est que les agriculteurs qui font partie de ces groupes, souvent, ils ont une position de pouvoir local, ils cumulent plusieurs choses, ils sont dans les d'administration des, des cumas, des coopératives. Euh, voilà, ils sont engagés dans d'autres dispositifs. Alors, parfois parce que c'est un cercle vertueux, mais aussi parfois parce que ça correspond aussi aux stratégies des structures pour optimiser le temps des conseillers. Et ça exclut donc euh, aussi les agriculteurs qui peuvent être moins vocaux ou euh, qui se reconnaissent moins, euh, pas forcément dans l'agroécologie, euh, qui n'ont pas la capacité de s'engager dans ces groupes ou qui peuvent être aussi euh, socialement euh, marginalisés. Donc, par exemple, si on regarde le pourcentage de femmes dans les GI2E, j'ai regardé juste sur les chiffres de 2015, euh, 9% des agriculteurs dans les GI2E sont des femmes. Euh, alors qu'elle représente quand même 28,5% des, des agriculteurs en, en Occitanie. Euh, voilà, donc ça pose des questions de justice sociale, euh, surtout quand on sait que finalement ces GI2E sont souvent, représentent un peu la face publique euh, voilà, de l'agroécologie, qui vont être souvent ceux qui vont être contactés pour euh, différents projets, des PAT ou des projets de recherche. Voilà, plus on va plus facilement aller voir ces agriculteurs-là et donc quelque part il y a un risque aussi de marginalisation de, voilà, de certaines voies et de, et de certains intérêts. Et merci euh, voilà, aux financeurs, euh, aux personnes qui m'ont accompagné dans les différents projets de recherche et euh, qui ont euh, aussi euh, commenté le...